Bonjour à tous. Dans cette séquence, on va regarder un premier exemple d'utilisation de l'interface Callable. Quel est l'objectif de l'exemple Il est simplissime, on va juste lancer deux calculs. On va lancer dans deux threads différentes qui seront associés à les pool de threads, ça c'est pas important et on va récupérer le résultat et additionner le dit résultat. Je commence par définir une classe Calcul qui en fait se contente de me tirer aléatoirement une valeur comprise entre 0 et 999 et euh, bon, elle affiche ce qu'elle rend et elle fait un return du résultat. Voilà. Et puis euh, au moment de la construction euh, du calcul, eh bien euh, je lui donne un nom. Simplement ça va me permettre de tracer cette information. J'ai maintenant une classe principale. Donc ici je crée un pool de trois threads, ça sera utile plus tard. Et en fait, je vais soumettre un premier calcul. Donc vous voyez qu'ici que le résultat va dans un futur de integer, puisque le résultat ça rend un integer. Je vous rappelle que j'utilise integer, donc la classe entier, et pas int le type entier, tout simplement parce que dans les génériques je peux pas passer en paramètre des types de base du langage, je suis obligé de placer des classes. Donc ici f1 c'est un futur de inteker et donc je fais total égal total plus f1.get, total étant initialisé à 0. Ensuite je soumets un deuxième calcul et je fais ici total égal total de f2. J'aurais bien évidemment pu lancer deux calculs en même temps et faire la récupération de ça après. Il y aurait eu parallélisme ici. Ce n'est pas le cas, c'est un petit peu dommage, mais ça ne change rien sinon à la mécanique sous-jacente. Bon, une fois que j'ai fait le total, ben j'affiche et puis je fais un shutdown de mon pool de thread. Regardons une une ou deux exécutions, vous voyez ici, j'ai bien C1 rang 605, puis C2 rang 738, etc. Et puis le total est affiché ici. Voilà, c'est extrêmement simple et ça fonctionne très bien. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.